Docteur Kokokinga, nous sommes en train de continuer avec notre série sur tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est exactement ce que on va faire ce soir. On ne va pas laisser vivre la sorcière. Voilà comment nous nous sommes en train de continuer. Nous nous tenons debout dans la prière. Nous nous tenons debout dans la foi pour refuser le mouvement de la sorcière, le mouvement du sorcier. Euh, la sorcière, c'est pas seulement le fils ou le femme qui sont sorciers, mais c'est les démons, c'est partout, c'est partout, c'est partout, c'est partout. Alors nous allons continuer à prier, comme nous avons commencé demain, hier, comme on avait commencé hier, aujourd'hui on va commencer avec la même chose. On refuse. De laisser vivre la sorcière. C'est les démons. Nous sommes en train d'attaquer les démons de la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie sont responsables de beaucoup de choses qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens. Les démons de la sorcellerie sont responsables de beaucoup de complications dans la vie de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de situations qui se passent. Quand tu t'approches tu et tu demandes, on va te dire. On va te dire simplement et que clairement, c'est la sorcellerie qui est passée par là. Alors nous, comme enfants de Dieu, avec l'autorité que Dieu nous donne, nous nous appuyons sur l'écriture. Nous nous appuyons sur la Bible pour dire que non, on refuse. On refuse par le nom puissant de Jésus. On refuse au nom de Jésus. On refuse par le nom puissant de Jésus. On refuse de laisser les sorciers travailler. On refuse par le nom puissant de Jésus de les laisser l'espace pour travailler. On refuse par le nom puissant de Jésus. On refuse par le nom puissant de Jésus de les donner la permission de travailler. On refuse par le nom puissant de Jésus. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de le faire par la foi. Nous sommes en train de le faire par le courage. Nous sommes en train de le faire par la foi et la grâce que Dieu nous donne. On dit carrément non, non, non, non, non, non, non. Nous venons par l'autorité qu'on a en Christ pour dire non au travail de l'ennemi. Nous venons par l'autorité que Jésus Christ nous donne pour dire carrément non. On dit non. On dit non, non, non. Toi, Satan, avec ton travail, on te dit non. Toi, Satan, avec tes histoires, on te dit non. Toi, Satan, on est venu te dire non. Complètement non. Un gros non, un grand non. On est venu seulement te dire non. Toutes tes bêtises, hein. tu vas pas le faire dans nos vies parce que Jésus Christ nous donne l'autorisation. Jésus-Christ nous donne l'autorisation de refuser le travail du méchant. C'est pourquoi on va utiliser cette même autorisation de dire non à l'ennemi. Je dis shalom à, à mon frère Jacques, je dis shalom à, à, à ma, ma, ma soeur Christelle, sa Géro, sa, shalom à toute la famille connectée, que le Seigneur continue à augmenter à vos vies. Yes, bien-aimés, je suis en train de parler sur ce que nous avons en Jésus. C'est Jésus Christ qui nous dit, oui, toute la parole de Dieu, c'est Jésus Christ qui nous parle, c'est Jésus le Christ qui nous envoie sa parole. Alors, dans cette parole, nous sommes en train de voir, je dis « Shalom à, à ma soeur Tatiana Kelly, sois béni Tatiana Kelly, Jésus Christ est en train de nous parler. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Il nous dit que tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est dans les livres des Exodes. Et nous, notre responsabilité, à partir de ces moments-là, c'est de dire non à l'ennemi. On dit carrément non à l'ennemi. Yes, flamme de l'éternel. Shalom, shalom, là où tu es, que le Seigneur continue à bénir ta vie au nom puissant de Jésus. Alors, notre responsabilité, à partir de ce moment-là, c'est de dire non. Parce que la parole de Dieu nous dit non. Notre responsabilité devient aussi de dire non, la parole nous dit non, notre responsabilité nous dit non, alors c'est pourquoi on est en train de dire non, tu, tu ne vas pas laisser vivre la sorcière, dit la Bible. Et toi aussi, tu dis ce soir, ouais, je refuse de laisser vivre la sorcière. Je refuse de laisser vivre la sorcière par le nom puissant de Jésus. Je refuse de laisser vivre la sorcière au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Que la sorcière qui dérangeait ma vie, fuit la sorcière qui dérangeait ma vie fuit au nom puissant de jésus la bible me dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière ça veut dire que c'est à moi maintenant je menace cette autorité de refuser que tout ce que la sorcellerie voulait faire dans ma vie je m'en donne le droit de refuser que cela puisse m'impacter la la sorcellerie a fait beaucoup de dégâts la sorcellerie a fait beaucoup de dégâts la sorcellerie a fait beaucoup de choses bizarres que tu ne peux pas comprendre alors c'est quand tu, tu continues à suivre l'histoire petit à petit tu regardes comment est-ce que c'est ça ça s'est passé comment est-ce que ça ça s'est passé c'est quand on commence maintenant à te dire que c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie c'est quand maintenant tu commences à te dire oh mais c'est quoi cette sorcellerie Alors, la sorcellerie a attaqué tout le pays de la terre depuis longtemps. Quand tu regardes dans la Bible, on nous dit que les rois de la terre, tous les rois de la terre, ont été obligés de boire à partir d'une vase. Une vase, quand ils ont bu de cette vase, ils étaient tous envoûtés, tous les rois de la terre. Et tout, tout le roi de la terre était en train de suivre une femme qui était habillée en rouge. C'est ça ce que dans les livres de révélation Apocalypse, on nous dit. La femme là, on l'a. Et puis quand on tourne l'histoire, on nous fait voir que c'est ça l'idée de Babylone, la mère de toute la sorcellerie qui s'est fait dans le monde. Alors, est même ces mêmes sorcelleries là, quand on nous dit que Pharaon avait pris toutes les enfants d'Israël en esclavagisme, c'est le même esprit qui était pour envoûter un peuple, amener l'esclavagisme dans la vie des autres. Quand on te parle, on te dit que Goliath était géant. Goliath était venu pour insulter l'armée d'Israël. Il était gros, il était géant. C'est quoi? Quand tu lit la Bible, on te dit qu'il mangeait dans, la, dans, la casserole, dans les casseroles de la sorcellerie. Il mangeait dans les casseroles de la sorcellerie. Et voilà... Qu'est-ce qu'il a fait pour lui, pour qu'il puisse devenir gros comme il était là? Parce qu'il mangeait dans ces casseroles de la sorcellerie. Alors, après avoir mangé dans ces mauvais casseroles, il était maintenant à mesure de venir insulter l'armée d'Israël. Vous êtes en train de suivre. Alors, si Goliath était laissé en vie, il allait continuer à insulter l'armée du Dieu vivant. Et Goliath n'était pas seul. Il avait deux frères. Goliath n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il avait toute une famille de sorciers et des sorciers et des sorciers qui étaient prêts à prendre sa place pour continuer avec la sorcellerie. Quand on te parle de Daniel à Babylone et tout ce qui s'est passé à Babylone, quand on te parle de Daniel à Babylone, on te montre que c'était la sorcellerie. C'était tous ces gens-là qui travaillaient à côté de Daniel. C'était des sorciers. Et on, on, quand on nous présente ces gens-là, on nous présente très bien avec leur degré de la sorcellerie, leur degré de la magie. C'est qui faisait. Mais maintenant, il faut un esprit supérieur pour pouvoir stopper le travail de la malédiction qui vient par la sorcellerie. Les sorciers sont à mesure d'entrer dans ton âme pour bloquer ta vie. Les sorciers sont en travail, travaillent dans le ténèbre, travaillent dans le noir, travaillent dans le secret pour attaquer ta vie, enfin de t'emprisonner, enfin de te rendre esclave, enfin de te faire travailler pendant que tu dois te reposer. Mais eux, ils viennent, ils te font travailler. Le sorcier sont à mesure pendant que toi, tu penses que maintenant là, je vais dormir dans mon lit en paix. Non, mais eux, ils viennent, ils te font prendre, ils te font prendre, pour te faire prendre des kilos. Tu prends deux kilos, tu prends deux kilos, tu prends deux kilos. Voilà ce que eux, ils font. Maintenant, la puissance de Dieu vient pour libérer de l'esclavagisme, de la sorcellerie. C'est pourquoi Moïse est venu, il a dit, Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple. Le peuple de Dieu était envoûté. Le peuple de Dieu était en sorcellerie. Ils travaillaient en esclavagisme, eux tous ceux qui travaillaient, leur travail partait dans la main de l'ennemi. C'est pourquoi ce soir, par le feu du Seigneur, je commande la liberté dans ta vie, je commande la liberté dans ta vie, par le feu du Saint-Esprit, tout pouvoir de la sorcellerie qui est venu pour t'aveugler doit brûler par le feu, doit brûler par le feu, doit brûler par le feu au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je tiens ma position comme un prophète de Dieu pour déclarer la liberté dans ta vie. Par le feu du Seigneur, la même façon, la même façon au nom puissant de Jésus. Je dis shalom à, à ma fille Fanny, soit béni Fanny. La même façon que le prophète Moïse, ces jours-là, était venu dire à Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple. C'est la même façon que je viens parler comme un prophète dans la vie de quelqu'un. C'est la même façon que ce soir, je viens dans la vie de quelqu'un et dire, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, tu dois être libéré, tu dois être libéré de toute sorcellerie qui est venue te faire pleurer. Tu dois être libéré. Quel que soit le nom de la sorcellerie qui est venue pour te faire pleurer. Quel que soit le nom de la sorcellerie qui est venue pour te faire pleurer. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Au nom puissant, puissant de Jésus. Au nom puissant, puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On a puissant de Jésus. On a puissant de Jésus. Je dis shalom à ma fille, Angela Bétou, sois bénie là où tu es. Tu dois être libéré par le nom puissant de Jésus. Bien aimé, aidez-moi à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs aussi puissent se connecter. Parce qu'il y a une puissance du Seigneur pour délivrer la vie de quelqu'un. La puissance de Dieu est contre la sorcellerie. La sorcellerie, elle vient envoûter la terre. La sorcellerie vient envoûter le roi de la terre pour les envoyer et tout ça en enfer. Vous vous rappelez en Babylone, parce que les rois de Babylone était envoûté, il pouvait se réveiller le matin et dire, aujourd'hui nous allons tous adorer un morceau de bois. C'est lui qui va refuser d'adorer ce morceau de bois. On va le brûler. Pourquoi? Parce que le roi lui-même était envoûté. Le roi était envoûté. Parce qu'il était envoûté, il était maintenant en train d'amener son envoûtement sur les autres personnes. Le roi était envoûté, il voulait envoûter les autres. Alors, cela est là et quelque chose que Dieu n'aime pas. Si tu es envoûté, reste toi-même avec ton envoûtement. Pourquoi venir déranger la vie des autres? Pourquoi venir déranger la vie des autres? Toi, tu es envoûté, laisse... Les autres tranquilles. Non. Il était envoûté. Il est venu maintenant pour envoûter tout le monde. Il est venu envoûter tout le monde. Le Seigneur t'a dit ce soir tout envoûtement qu'on a mis sur ta tête doit brûler par le feu au nom de Jésus. Tout envoûtement qu'on a mis sur ton cerveau doit brûler par le feu. Au nom puissant de Jésus, ça doit brûler. Le Seigneur nous dit dans sa parole, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier, tu ne laisseras pas vivre. Tu ne vas pas les laisser vivre, tu ne vas pas le laisser vivre. Alors, ça veut dire que tu ne vas pas les laisser dominer sur toi. Tu ne vas pas les laisser marcher dans ta maison. Tu ne vas pas les laisser jouer avec tes enfants. Tu ne vas pas les laisser manger ta compagnie. Tu ne vas pas les laisser manger ta compagnie au nom de Jésus. Je parlais dans la vie de quelqu'un. Toi, qu'on a pris tes histoires par les sorciers, ils sont partis enfermer cela en bas des eaux. Les sorciers d'en bas des eaux, les sirènes là, sorciers, qui sont venus dans ta vie pour prendre tes affaires, pour prendre tous les choses de ta vie et aller les envoûter, les cacher en bas de l'eau. Aujourd'hui, comme un prophète de Dieu, j'envoie un feu, j'envoie un feu, j'envoie un feu même en bas de l'eau pour la délivrance de tes histoires, pour la délivrance de tout bien au nom puissant de Jésus. Je déclare, par le nom puissant de Jésus, la délivrance de ta compagnie. Je déclare par le feu de la parole de Dieu, la délivrance de tout au bien qu'on a mené en bas de l'eau. Toi qui es connecté ce soir, pendant que tu es connecté, tu me donnes directement l'autorisation de prier avec toi, de prier avec toi et de prier pour toi. Toi qui es connecté, tu me donnais directement l'autorité de prier avec toi. Parce que tu es connecté à l'onction de mon ministère. Tu es connecté à l'onction de mon ministère. Alors, c'est l'onction de mon ministère qui va parler pour toi ce soir. C'est l'onction de mon ministère qui va, qui va monter ce soir et faire quelque chose dans ta vie. C'est l'onction que Dieu a mis sur ma tête. Qui va descendre et te connecter avec toi. Et pendant que tu es connecté à ce programme, quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie. Dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose va se produire dans ta vie. Au oh, nom puissant de Jésus, oh nom puissant de Jésus. Oh mon Seigneur, le Seigneur il travaille déjà, le Seigneur il travaille déjà, le Seigneur il travaille déjà. Il va travailler pour toi. Je dis à quelqu'un que ce soit, le Seigneur va travailler pour toi. Une puissance va sortir de ces lieux et bouleverser tous les sorciers de ta famille qui ont caché tes biens en bas des eaux. En bas, même s'ils se cachent en bas de l'océan. Même s'ils ont pris tes rêves. Pour aller les cacher en bas de l'océan. La puissance de Dieu va le suivre là-bas. La puissance de Dieu va le suivre en bas de l'océan. Tu vas récupérer tes bien par le feu. Tu vas. Je parle à quelqu'un ce soir. Mes bien-aimés, aidez-moi à partager cette vidéo. Aidez-moi à partager ces vidéos pour que quelqu'un aussi puisse être béni. Je parle à quelqu'un par l'onction puissante de Jésus. Ta compagnie qui a été prise pour aller être mis en bas de l'océan. Elle va sortir ce soir par le feu. Tes diplômes, tu as beaucoup de diplômes, mais tes diplômes là ne servent à rien. Le feu de Dieu va aller en bas de l'eau pour faire sortir tes diplômes. En oh, puissant de Jésus. Yes, tu as des rêves. Tu as eu beaucoup de rêves. Tu as eu beaucoup de visions. Tu as eu beaucoup de paroles prophétiques. Mais l'ennemi les a volés pour les amener en bas de l'eau. Ce soir par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, ta compagnie va sortir de l'eau, raboche qui rabacara. Je commande à tous les sorciers qui sont en bas de l'eau de vomir te bien par le nom de Jésus. Je commande au nom puissant de Jésus, à tous ces serpents qui se cachent en bas de l'eau. Tous ces dragons de mer qui se cachent en bas de l'eau. Pour Rekhalaba, qui se cachent en bas de l'océan. Ils sont venus, ils ont pris tes histoires. Ils sont partis se cacher en bas de l'eau avec tes histoires. Aujourd'hui, on commande un feu. Aujourd'hui, on commande un feu par le nom puissant de Jésus. On commande un feu par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Ta maison... De rêve va sortir du fond de la mer là où on l'avait mis. Elle va sortir et va revenir à toi. Elle va sortir et va revenir à toi. Au nom de Jésus, ta maison de rêve elle va sortir du fond de mer. Elle va te revenir. Elle va te revenir au nom puissant de Jésus. Ton mariage de rêve va sortir du fond de mer. Elle va revenir vers toi. On est, On est puissant de Jésus. On est puissant de Jésus. On est puissant de Jésus. On est puissant de Jésus. On est puissant de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu dans ta maison. Reçois la puissance de Dieu dans tes vêtements. Toi qui me regarde ce soir, que tes vêtements commencent à brûler. Yeah Yes, que tes vêtements commencent à brûler, que tes vêtements, sababo. que tes vêtements commencent à brûler ce soir, que tes vêtements commencent à brûler ce soir. Prends un feu dans tes vêtements et deviens prophétique. Prends un feu dans tes vêtements, raboche que choco tout malédiction des sorciers qui voulait s'attacher à toi doit brûler au nom de Jésus. Tout bacaboche carabote karataborondo. Tout malédiction des sorciers qui voulait s'attacher à toi doit brûler au nom de Jésus. Tout identité de sorcellerie qui voulait s'attacher à toi doit au nom de Jésus, bro. -shaker. il y a un feu que le Seigneur a libéré ce soir. karadata. Il y a un feu que le Seigneur a libéré ce soir parce que nous avons décidé. On va pas laisser vivre les démons de la sorcellerie. On va pas laisser vivre l'esprit de la sorcellerie. Le démon et la sorcellerie ont envoyé ces mondes avec leurs mauvaises histoires. Ils ont envoyé ces monde avec leurs mauvaises histoires. C'est parce que on on n'a pas parlé, voilà pourquoi ils se sont amusés avec nous. C'est parce qu'on n'a pas parlé, voilà pourquoi Ibaka, Sindara, Depuis que tu es enfant, les sorciers ont joué avec ta vie. Et tu ne savais même pas que les histoires, blocage à gauche, blocage à droite, tu ne savais même pas que c'était les sorciers. Tu ne savais pas que c'était les sorciers qui avaient pris tes certificats, tes diplômes, tes bacs 5, 6, 7, 8, 20. Ils s'en foutent, même si tu as bac plus 20. Eux, quand ils volent ça, tu as les papiers à la maison, mais le véritable bac est en bas des l'eau. Mais aujourd'hui, comme un prophète de Dieu, j'envoie les anges de feu, j'envoie les anges de feu, la qui qu'aura ta bâche j'envoie les anges de feu qui vont aller en bas de l'eau, libérer tout ce qui t'appartient par le nom puissant de Jésus, j'envoie le songe de Dieu qui vont partir en bas de l'eau. Récupérez tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartient doit sortir, tout ce qui t'appartient doit sortir, tout ce qui t'appartient doit sortir. En-puissant en de Jésus, les prisons en bas de mer, là où on a mis tes histoires. Doivent brûler le prison dapa kera boto loprosenda kera par la par la parole prophétique du nom de Jésus Christ je commande à tous les prisons de mer là où on a mis tes histoires de libérer de libérer Délibérer libérer de libérer de libérer te bien par le feu du Seigneur. Tous les prisons d'en bas de mer qui sont en train de retenir à tes histoires doivent brûler ce soir. le Seigneur Dieu est le seul Dieu qui peut allumer un feu en bas des l'eau. Le Dieu véritable que nous servons. Le Dieu d'Abraham le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob est le seul dieu qui répond par le feu. Rappelez-vous d'Élie, quand il était entouré des 400 prophètes sorciers. Le prophète Élie était entouré de 400 prophètes de Baal. Baal était sorcier. Les servants de Baal étaient des sorciers. Euh, Jézabel, elle était une sorcière. Alors, quand ils ont fait la histoire là, le prophète de Dieu a prié et Dieu a répondu par le feu. Si tu t'es je rappelle, tu vas voir qu'avant que le prophète prie, il les avait dit Vous pouvez même prendre de l'eau et verser sur cette sacrifice. Ils ont mis de l'eau, mais Dieu a répondu Le feu a brûlé l'eau. J'ai dit à quelqu'un Notre Dieu est celui qui peut allumer un feu en bas de l'océan. Il est l'éternel Dieu. Arracho Kendaka il est l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. « Aujourd'hui, par le nom de l'Éternel, celui que je sers. Je commande un feu en bas de l'océan. Là où on a pris tes histoires, là où on a pris tes habits, on les a amenés en bas de la rivière. » Pourra envoûter ta vie. Aujourd'hui, j'envoie un feu en bas de l'eau. J'envoie un feu en bas de l'eau. Tous les sorciers de ta famille qui se cachent en bas de l'eau. Ils vont crier. Ah! Ils vont pleurer. oh Parce que le feu de Dieu est entré contre eux. Le feu de Dieu est entré contre eux au nom de Jésus. Tout hôtel de la sorcellerie. Qui a été mis contre toi. Elle doit brûler par le feu. Elle doit brûler par le feu. Elle doit brûler par le feu. On a pris ça de Jésus. On a pris ça de Jésus. Depuis que tu es enfant. Les sorciers ont fait leurs histoires contre toi. Depuis que tu es enfant. Les sorciers ont fait leur histoire contre toi. Pendant des années. Pendant dix ans. Vingt ans. Trente ans. Les sorciers ont fait leur histoire contre toi. Mais ce soir. Toi aussi tu les tires. Toi aussi, c'est soi, toi aussi tu les tires. C'est soi, toi aussi tu dis, toi, sorcier contre ma vie, reçois le feu au nom de Jésus. C'est soi, toi aussi tu dis, toi, sorcier contre ma vie, reçois le feu au nom de Jésus. Toi, Sorcier contre ma vie. Reçois le feu au nom de Jésus. Toi, sorcier, contre ma vie. Reçois le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Il y a le feu qui doit brûler des sorciers ce soir. Il y a le feu qui doit brûler les sorciers. Il y a bro des chakarabara. Nous ne nous chakeraba notre combat n'est pas contre la chair et les sangs, Mais nous sommes en train d'attaquer les mauvais esprits de la sorcellerie. Alors, tout celui qui veut rester attaché à ces démons de la sorcellerie, pendant que nous brûlons les démons de la sorcellerie, si les gens veulent se retenir, tenir ces démons, eux, eux aussi vont brûler. Ils vont aussi brûler par le nom puissant de Jésus. Je vous dis, mes bien-aimés, les gens qui voulaient que Daniel prier à un autre Dieu. Ils sont venus avec une loi de la sorcellerie. En disant que pendant un temps, personne va prier à l'éternel. Mais tout le monde va prier à un sorcier. C'est la loi de la sorcellerie. Il y a des lois inventées pour punir les gens. Il y a des lois inventées pour envoûter les gens. Il y a des lois de la sorcellerie. Alors, c'est la loi qu'on a écrite contre Daniel. C'était bien préparé, bien écrit contre lui. Alors, ils ont dit que tu dois prier à un morceau de bois. Daniel a dit que je suis prophète de Dieu. Je vais prier seulement à l'éternel, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac, le Dieu de mon père Israël. Voilà ce que Daniel avait répondu. Alors, parce que c'était la sorcellerie, ils voulaient détruire Daniel. Ils ont pris Daniel, ils ont jeté dans la foule, des lions. Les lions ne pouvaient pas manger Daniel parce qu'un ange était descendu. Mais le matin quand Daniel est sorti du puits, tous les sorciers qui étaient contre Daniel sont entrés dans le puits et les lions les ont mangés. Les lions les ont mangés. Oui, oui, oui, oui. Il y a un feu de Dieu qui brûle. Il y a un feu de Dieu qui fait la vengeance. Il y a un feu de Dieu qui combat pour ses servants. Il y a un feu de Dieu. Il y, a, il, y a, il y a un temps, quand Moïse était venu devant Pharaon, il était gentil, il était gentil, il disait... Pharaon, ainsi dit l'éternel, laisse mon peuple partir. Pharaon a refusé. Pharaon a refusé. C'était la prédication. C'était gentil. Pharaon, ainsi dit l'éternel, laisse mon peuple partir. Pharaon, ainsi dit l'éternel, laisse mon peuple partir. Alors, parce que Pharaon avait refusé pendant dix fois, la dernière fois, quand l'âge de Dieu est venu, le matin, Pharaon pleurait. Le matin, Pharaon pleurait. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le Seigneur va faire pleurer les démons des sorciers contre ta vie. Le Seigneur va le faire pleurer. Oh oui, ils t'ont attaqué depuis que tu es petit. petit. Aujourd'hui, le Seigneur va se venger contre toi. Aujourd'hui, bracada, bopoté. Papa Routé, le show qu'ils ont fait contre toi depuis que tu étais une petite fille, le show qu'ils ont fait contre toi depuis que tu étais un petit garçon, aujourd'hui le Seigneur va le faire payer par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus, il est temps. Que toi aussi tu puisses entrer dans la joie il est temps pratique roporos karabaka roboros et karike kerabaka je ne sais pas là où tu es je ne sais pas là où ils t'ont mis si s'ils t'ont pris pour mettre ta vie dans le ventre d'un poisson en bas de la mer aujourd'hui par le feu de Dieu, ta vie doit sortir. Aujourd'hui, par le feu de Dieu, ta vie doit sortir. Si Même si tu te retrouves dans un, dans un poisson en bas de la mer, c'est soit par le feu de Dieu, ta vie de gloire doit sortir. Ta vie de gloire doit sortir. Ta vie de gloire va sortir. Par le feu du Seigneur, par le feu du Saint-Esprit. Par le feu, par le feu, par le feu, on en Puissant, puissant de Jésus. Ta vie de gloire, ta vie de gloire doit sortir. Ta vie de gloire, brochet, kéra, boucho, kéra, kéra, mama. Tout poisson qui t'a avalé. Qui a avalé ta gloire Qui a avalé tes étoiles Qui a avalé ta destinée Et qui se cache en bas de l'océan Avec le bon chaud de ta vie Aujourd'hui par l'onction puissante de Jésus sur ma tête J'envoie un feu J'envoie un feu J'envoie un feu J'envoie un feu J'envoie un feu J'envoie un feu J'envoie un feu J'envoie un feu J'envoie un feu feu, j'envoie un feu, j'envoie un feu, j'envoie un feu, j'envoie un, un feu. Au nom de Jésus, ta vie doit sortir. » Ta vie doit sortir du ventre du mauvais poisson qui t'a avalé depuis que tu étais petit. Depuis que tu étais petit, ces gros poisson doit te vomir. Il doit te vomir, il doit vomir tes bénédictions, il doit vomir ta gloire, il doit vomir tes étoiles, il doit vomir ta grandeur, il doit vomir ton destin. Par l'onction puissante de Jésus, je le déclare, nous sommes en train de servir le Dieu qui répond par le feu. Nous sommes en train de servir le Dieu qui répond par le feu. Nous sommes en train de servir le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu est en train de répondre maintenant. Jedom dodo kabushirai, Jeta rabo yes. Le Dieu qui répond par le feu est en train de répondre maintenant. Le Dieu qui répond par le feu est en train de répondre maintenant. Rabu recevra, reçois ce feu, reçois ce feu. Brinda shakaraba, reçois ce feu par le nom puissant de Jésus. Reçois ce feu. Hier, yeah. je suis en train de voir les habits de quelqu'un prendre feu. Tu il y a un feu qui vient dans ta vie et cela est es en train de monter dans tes habits, un feu de Dieu brandada. Tout ce que l'ennemi a voulu planter dans ton corps, c'est soit ça brûle, c'est soit ça brûle C'est soit ça brûle par le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a voulu planter dans ta vie brûle par le nom puissant de Jésus. karoche dekara, karaba Barabo s'occure, Raboto yabara chekaro, Barabo Sidabara la che Hobore dabakaka. Tout ombre amené par les sorciers dans ta vie est en train de fuir. Tout ombre que les sorciers ont amené dans ta vie est en train de fuir maintenant. Reboche, boche, Raborocheka. Nous sommes en train de terminer la sorcellerie de ta famille Même si la sorcellerie de ta famille est vraiment grande Qu'on a écrit des livres sur ça Aujourd'hui on la termine par le feu du Saint-Esprit Aujourd'hui on la termine par le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Rocher Je déclare par l'autorisation que j'ai en Jésus. Roba Siga, laboromé chez chez tes finances, je prophétise dans la vie de quelqu'un, tes finances qui ont été emprisonnées en bas de l'océan par ta grande mère sont libérés. ce soir par le feu du Saint-Esprit par le feu du Saint-Esprit. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartient, qui a été volé et emprisonné en bas de l'océan, et libérer ce soir par un grand feu, par Kobashi comme un prophète de Dieu. Le Seigneur m'a donné le droit d'envoyer le feu dans toute direction, dans toute direction. Brake, bro, kata, rabo, j'envoie le feu dans toute direction. Les sorciers de ta famille doivent pleurer. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus... Toi sorcier de ma famille, commence à pleurer au nom de Jésus. Toi sorcier de ma famille, commence à pleurer, je commandé de pleurer, je t'ai commandé de pleurer au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a déclaré cette chose et il y avait quelque chose dans ton dos et je vis la chose brisé, il y avait un chose Kabore, Kerabanda, Karabara la, la, un fer qu'on avait mis de, dans ton dos derrière ton dos qui te faisait mal et pendant que tu as dit toi sorcier de ma famille commence à pleurer la chose a été brisée en mille morceaux au nom puissant de Jésus au nom puissant, puissant de Jésus tu vas le dire encore toi sorcier de ma famille commence à pleurer au nom de Jésus. Toi, sorcellerie, dans la maison de ma mère, brûle au nom de Jésus. Toi, sorcellerie, dans la maison de mon père, brûle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai prophétise dans la vie de quelqu'un. Depuis que tu étais enfant, ils ont vu ton étoile en Jésus, ils ont voulu t'initier à la sorcellerie. Mais parce que ton étoile en Jésus était très fort, ils n'ont pas pu t'initier en Jésus. Alors, ils ont maintenant voulu détruire ta vie. Aujourd'hui, tout un hôtel qu'ils ont mis en place pour te lier dans cette sorcellerie, ont fait tomber un feu sur ça. On fait tomber un feu sur ça. On fait tomber un feu sur ça. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout un lien qui t'est lié à cet hôtel de la sorcellerie est brûlé ce soir. Et brûlé ce soir. Et brûlé ce soir. Et brûlé, brûlé ce soir. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus en en puissant de Jésus ta délivrance arrive par le feu ta délivrance ta délivrance arrive par le feu ta délivrance arrive par le feu le ventre du gros poisson qui a travaillé pour voler ta vie doit bien brûler ce soir, le ventre du gros poisson qui a mangé ta gloire, va brûler ce soir par le feu, le ventre du gros poisson, Keranda par le nom de Jésus, laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez, Goliath, il était géant, Goliath, il était gros, Goliath, il était élancé, Goliath, il était tout ce que tu peux appeler comme un véritable soldat de guerre. Un moment, il insultait la maison d'Israël. Mais le moment qui a suivi, par l'annoncement de la parole prophétique que Dieu avait mis dans la bouche de son prophète David, Goliath était par terre, sa tête était coupée. J'ai dit à quelqu'un, toute la peur que tu avais, Regardant les sorciers, tu vas dire avec moi aujourd'hui, toi peur, contre les sorciers, tu vas brûler au nom de Jésus. Cette peur-là que tu avais, oh les sorciers de ma famille sont redoutables, cette peur-là doit brûler. On brûle la peur. Il y a quelqu'un qui doit brûler cette peur. Tu vas dire que non, non, non, non, non. Toi, peur, toi, peur, toi, peur. Des sorciers brûle, brûle, brûle, brûle, brûle, brûle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré de la peur. Alors, tu es libéré de la peur. Parce que les gens qui tremblaient quand Goliath était venu Ils ne pouvaient pas se battre contre Goliath La gabouche, je vous ai dit mes frères Si Goliath était gros comme il était là C'est parce qu'il a mangé dans la casserole des sorciers La casserole des sorciers est utilisée pour préparer les âmes des gens Il mangeait les âmes des gens pour devenir gros comme il est devenu Mais la puissance de l'éternel La puissance de l'éternel elle est inventée pour faire tomber les géants. Ce soir, reçois la puissance de l'Éternel. Reçois la puissance de l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. L'Éternel véritable Dieu te répond, le te répond par le feu. Il te répond par le feu. Il te répond par le feu. Il te répond par le feu. Au nom de Jésus. Que tout le sorcier qui était venu contre toi commence à brûler tous les sorciers tous les sorciers tous les sorciers qui sont venus manger ton corps on les commande de brûler ce soir au nom de Jésus on les yaya ya, les sorciers qui sont venus pour manger ton mariage on les commande de brûler au nom de Jésus les sorciers qui sont venus pour uh, manger des étoiles. On les commande de brûler au nom de Jésus. Le ventre des sorciers brûle. Le ventre des sorciers au nom de Jésus. Je suis loin pour faire ce travail dans la vie de quelqu'un ce soir. L'onction est sur ma tête. Tu dois être libéré de cette sorcellerie qui a retenu ta vie derrière pendant des années. Cette sorcellerie qui a amené les échecs dans ta vie. Pendant que tu vois les autres aller en train de progresser, toi, tu es resté derrière. Tu dois être délivré. Tu dois être délivré ce soir par le feu. Je vous dis qu'il n'y a pas les délai dans la manifestation de commandement de Dieu. Quand Dieu commande la chose, la chose arrive. Il envoie ses prophètes pour commander. Enfin que les choses arrivent. Quelqu'un va me dire, « Homme de Dieu, continue à prophétiser dans ma vie. Homme de Dieu, continue à prier pour moi. » Homme de Dieu, ce soir, je suis candidat pour la délivrance, candidat pour la délivrance totale, délivrance totale. Je pousse la parole de Dieu, afin que quelque chose se passe dans ta foi, pour que tu puisses voir que le Dieu que tu sers est le Dieu qui détruit la sorcière. Dieu n'a pas besoin de deux secondes pour détruire tous les sorciers de ta famille. Dieu n'a pas pris deux secondes. Pour faire pleurer toute l'Egypte. Dieu n'avait pas besoin de dégâter. Un ange peut tourner la terre. Sept fois. Dans, avant que ça soit une seconde. Un ange de Dieu peut tourner la terre sept fois. C'est ça la vitesse de la lumière. Rapport da Karobosho. Et la parole prophétique est lumineuse. La parole de Dieu, elle va avec une vitesse rapide. Où peut se cacher les sorciers de ta famille? Où est-ce qu'ils peuvent se cacher? Par le nom puissant de Jésus. Rande, Kobran, Bende, J'annonce un feu dans les camps de tes ennemis. J'annonce un feu dans les camps de tes ennemis. Tuboshara, le lieu de rencontre des démons de ta famille sont brûlés par le feu. Brûlés. Yeah. Les aéroports, là où les sorciers de ta famille volent et descendent, volent et descendent. Les aéroports sont brûlés. Comme tu es connecté à cette onction, ça veut dire que tu veux que un feu Puisse se faire dans ta famille Et que ta famille soit lavée De tous les espions de Satan Les sorciers sont les espions de Satan Qui entrent dans les familles de gens Pour bloquer l'avancement de famille La famille qui est composée Des sorciers Est toujours l'échec Parce que les sorciers sont contents Quand il y a les échecs Le sorcier produit des maladies bizarres C'est pourquoi je te dis Le loka tout est tatara te dit ce soir le dos chaque par je déclare je prophétise dans ta vie le poisson qui a mangé ta gloire et il est parti jouer avec ça au, au bas de la rivière dans ton village le poisson là ce soir est brûlé par le feu brûlé par le feu brûlé par le feu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le poisson est brûlé par le feu, et ta gloire te revient, je ne sais pas qui tu es, je te dis que ta gloire te revient, je ne sais pas qui tu es, mais je t'annonce que ta gloire te revient, ta gloire te revient, la brône de Chikara, je vois encore. Je vois encore quelqu'un, Ouais, une autre soeur, le feu de Dieu a touché tes habits et le feu de Dieu montait à partir du pied et ça montait, ça montait. Le feu là est arrivé maintenant à ta tête et ça entre dans ton cerveau, ça entre dans ton cerveau. Et j'ai pris pour toi, tout blocage des démons, des sorciers qui est arrivé dans ton cerveau, qui est entré dans ton cerveau, on le brûle ce soir au nom de Jésus. On le brûle à ce soir, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois libéré de la sorcellerie qui bloquait ton cerveau. Tu es intelligent, tu es intelligente, mais c'est la sorcellerie qui bloquait ton cerveau de façon que tu ne puisses pas réfléchir comme il fallait. Rabot, tes diplômes. Qui ont été emprisonnés par les sorciers Tes idées prophétiques Qui ont été emprisonnés par les sorciers Tes compagnies Qui ont été emprisonnées par les sorciers Tes livres Qui ont été emprisonnés par les sorciers Des affaires Qui ont été emprisonnés par les sorciers sont libérés ce soir par le feu du Saint-Esprit. J'envoie les anges de feu. J'envoie les anges de feu pour libérer tout au bien. J'envoie les anges de feu pour libérer tout au bien. Rachoké ba choké rabassia. Oh, quelqu'un aide-moi à partager cette vidéo. Aide-moi à partager ce vidéo par le nom puissant de Jésus. Quelqu'un aide-moi à partager cette vidéo. Rabo, kera baraba. La tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Ainsi dit la Bible. Alors tu dis, je refuse. Je refuse de laisser vivre le sorcier. Je refuse de laisser vivre le sorcier. Je refuse de laisser vivre le sorcier. Par le nom puissant de Jésus, je refuse de laisser vivre le sorcier. Par le nom puissant de Jésus, je refuse de laisser vivre les sorciers. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, je refuse. Ça ça ça ça ça, tu vas refuser. Tu vas refuser, tu vas refuser, tu dis que je refuse. Je refuse accès aux sorciers dans mes affaires. Je refuse accès aux sorciers dans mes affaires. Le sor Je refuse, tu vas dire là où tu es. Je refuse que les sorciers puissent regarder et voir dans ma maison. Je refuse, oh non, tu vas refuser là où tu es. Refuse au nom de Jésus refuse au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, je refuse. Je refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse. Non, non, non, non, non, non. On a broché qui est là-bas. Le culture de la semaine nous dit ceci. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est à toi de refuser. De la laisser vivre. Cet esprit-là de la sorcellerie ne peut pas vivre devant toi. Quand toi tu approches, l'esprit de la sorcellerie doit tomber devant toi. L'esprit de la sorcellerie doit brûler devant toi. L'esprit de la sorcellerie doit fuir devant toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de la sorcellerie ne peut pas entrer dans ta maison, ne peut pas la car l'esprit de la sorcellerie ne peut pas mettre les histoires en bas de ton lit. Non, l'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ta vie. L'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ta destinée L'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ta, ta promotion L'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ton avancement dans la vie L'esprit de la sorcellerie ne peut pas bloquer ton mariage L'esprit de la sorcellerie ne peut pas, ne peut pas bloquer ta joie L'esprit de la sorcellerie ne peut pas voler tes affaires il ne peut pas, parce que pourquoi et comment? Parce que tu refuses. Tu refuses. Tu refuses par le feu du Saint-Esprit. Tu refuses par le feu. Tu, tu dis au nom de Jésus, je refuse de laisser vivre l'esprit de la sorcellerie dans ma maison, par le feu du Saint-Esprit. Je refuse de laisser vivre l'esprit de la sorcellerie dans ma famille, par le feu, par le feu. Powerful le par le feu par le feu par le feu par le feu par le feu par le feu par le feu par le feu par le feu par le feu par le feu je refuse par le feu je refuse par le feu je refuse par le feu refuse là où tu es ouvre ta bouche et déclare je refuse de laisser l'esprit de la sorcellerie me me dominer je refuse de laisser le esprit de la de la sorcellerie m'envoûter. Je refuse que l'esprit de la sorcellerie mange mon finance, mange mon argent. Je refuse par le feu du Saint-Esprit. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse. rata Robo, Renda, refuse là où tu es. Ouvre ta bouche là où tu es et dis je refuse. Je refuse. Je refuse, je refuse au oh, nom puissant de Jésus, je, je refuse de donner accès, je refuse de donner accès à l'esprit de la sorcellerie dans ma maison, dans ma famille. Je refuse sur mes enfants. L'esprit de la sorcellerie n'a pas droit de toucher mes enfants. Je termine moi-même tous les combats contre la sorcellerie. Je termine à t o -t o, tous les envoûtements contre la sorcellerie. Toi-même, tu termines ces combats pour ne pas passer ces combats à tes enfants. Toi-même, tu termines toute, toute la sorcellerie de ta famille qui voulait te condamner à être esclave. Toute cette sorcellerie qui voulait te condamner à être pauvre. Toute cette sorcellerie qui voulait te condamner à être malade. Tu vas dire je refuse. Il y a des gens qui sont en train de vomir. Je suis en train de voir les gens en train de vomir. Si tu veux, tu peux le témoigner. Si tu veux garder ça comme secret, tu le gardes comme secret. Tu peux me parler en privé. Mais je suis en train de voir les gens qui sont en train de vomir. Tu es en train de vomir les choses qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit. Tu es en train de les vomir au nom de Jésus. C'est ta délivrance. Je suis en train de voir les gens qui sont en train de vomir maintenant. Si tu veux, tu peux me dit, le dire dans les commentaires. Mais si tu veux que ce soit secret, tu peux me partager cela avec moi sur mon numéro WhatsApp. Si tu as le numéro WhatsApp, tu peux l'écrire. Dans le commentaire du vidéo, il y a le numéro WhatsApp. Je suis en train de voir. Il y a les choses qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit. C'est en train de quitter ton corps. C'est en train de quitter ton corps. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui délivre. Parce que nous sommes en train de refuser. Dieu, quand Dieu nous a dit. Quand Dieu nous a dit. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il nous a pas dit ça seulement dans l'air. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent de la sorcellerie. Comme un prophète, j'ai le pouvoir de marcher sur le serpent de la sorcellerie. Je marche sur la tête du serpent de la sorcellerie. Comme tu es connecté à cette onction, je dis... Anati et Joe. Sois béni Nati et Joe. Ça fait longtemps qu'on t'a vu en ligne. Sois béni là où tu es par le nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire à quelqu'un. Par l'onction. Tu te connectes à l'onction. Et on marche sur le serpent. On marche sur le serpent. Le serpent qui est venu pour voler ta joie. Le serpent qui est venu pour manger ta famille. Il va vomir ta gloire. Il va vomir ta gloire. Par le feu du Saint-Esprit, il va vomir ta gloire. Par le feu du Saint-Esprit, il va vomir ta gloire. Par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui est délivré ce soir. Il y a quelqu'un qui est délivré ce soir. Ton cerveau est délivré. Ton cerveau est délivré par le nom puissant. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Merci Seigneur pour cette grande délivrance Merci Seigneur. Tu peux commencer à dire merci Jésus pour cette grande délivrance On va continuer demain même heure Voilà notre prière de la semaine Voilà notre prière de la semaine Tu ne laisseras pas vivre la sorcière Tu ne laisseras pas vivre le sorcier Nous sommes en train d'attaquer les démons de la sorcellerie et on ne va pas les laisser vivre. Nous sommes en train de couper la tête avec l'épée spirituelle qui est la parole de Dieu. Toi qui es dérangé, dérangé par la sorcellerie depuis que tu es enfant. Même si c'est la sorcellerie qui vient de ta mère, de ton père, grand-mère, grand-père. On va brûler la sorcellerie par le Saint-Esprit. Il y a un feu dans le Saint-Esprit. Et tu seras libre, tu vas rire, tu vas respirer tu vas respirer par le nom puissant de Jésus. Alors, je dois répéter quelque chose avant qu'on se sépare. On, notre combat n'est pas contre la chair et les sang. Non, non, on ne on, on travaille pas contre la chair et les sang. Mais c'est contre les démons. Les démons de la sorcellerie. On est en train de brûler les démons de la sorcellerie. Alors, si quelqu'un qui est les sorciers, pendant qu'on brûle les démons de la sorcellerie, si le, la personne veut rester avec son démon de la sorcellerie, et lui... Et, la dé, et les démons, ils vont tous être détruits. Notre combat n'est pas contre la chair et les sangs, c'est contre les démons. C'est les démons. Tu ne laisseras pas vivre les démons de la sorcellerie dans ta maison. Tu dis que non, non, non. Toi, démon de la sorcellerie, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Toi, démon de la sorcellerie, je te refuse. Je refuse que tu entres dans ma maison. Toi, démon de la sorcellerie, tu n'as pas droit d'entrer dans ma maison. Toi, démon de la sorcellerie, je refuse. Alors, si quelqu'un reste dans la désobéissance, si quelqu'un veut continuer à venir déranger ta vie, il porte les démons de la sorcellerie pour voler, sorti, sortant d'Afrique. Hmm, sortant d'Afrique. Il, il y a les sorciers. Au Canada, il y a des sorciers aux États-Unis. Il y a des sorciers en Chine. Il n'y a pas que des sorciers en Afrique. Il y a des sorciers partout. Parce que la, il y a les, comme il y a Satan partout, comme il y a les démons partout, comme il y a les sorciers partout. Alors, si les sorciers, ils veulent montrer sa tête, ils veulent désobéir. Et il prend une personne maintenant prend les démons de la sorcellerie pour utiliser ça et entrer dans ta maison. Venir en bas de ton lit et déranger ta vie. Alors, tu as le droit de brûler les démons de la sorcellerie. Alors, pendant que tu brûles les démons de la sorcellerie, si lui n'allait pas les démons de la sorcellerie et fuit, il va être brûlé, lui et les démons. Lui et les démons vont tous être brûlés par le nom puissant de Jésus. Alors, je dis shalom à toute la famille connectée. Je dis shalom à toute la famille connectée. On continue demain, même heure sur King TV 4. On continue demain. On continue demain, même heure, 22h heure de Paris. Nous avons notre thème. Brûler les démons de la source. L'onction est encore forte, l'onction est encore forte, l'onction est en train de brûler. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui regarde. Même nous, ce n'est pas toi, continue dans la prière. L'esprit, la prière de ce soir a libéré les démons de la sorcellerie qui étaient venus bloquer ta vie de prière. Et c'est tout ce qui t'a quitté là. Voilà pourquoi tu es entré dans une prière profonde. Tu es entré dans une prière profonde, profonde, profonde. Nous, on va continuer ensemble encore demain. On va continuer avec le même thème. Voilà notre thème de la semaine. Tu ne laisseras pas vivre. La sorcellerie. Demain, vendredi, on va encore allumer le feu. Samedi, on va l'umer encore le feu. Avant que cette ter semaine termine, tous les sorciers, tous les démons des sorciers qui te suivaient derrière pour produire les échecs dans ta vie, eux tous seront brûlés. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de beaucoup de moments pour brûler eux tous. Il dit la chose et la chose arrive. C'est à toi de te connecter à cette onction. Reste connecté à cette onction. Pour que le Christ puisse te délivrer. J'entends le dessus. Le numéro, mon numéro et sur la dans la description de cette vidéo, il y a mon numéro. Alors, écris-moi, partage avec moi le témoignage des choses que le Saint-Esprit a fait dans ta maison ce soir. Parce que je le je vois les choses prophétiquement mais tu dois le confirmer partage avec moi les choses prophétiques le numéro est dans la description du vidéo alors fais-moi savoir ce que le Christ a fait avec toi je dis shalom à flamme de l'éternel flamme de l'éternel soit béni je dis shalom à Tatiana Kelly je dis shalom à Fanny soit béni Fanny je dis shalom à Christelle sadjero soit béni Christelle Uh, dis-moi shalom, moi si je vais te dire shalom, dis-moi shalom, parce que les commentaires sont déjà montés, montés, montés, je ne peux pas voir tous les commentaires. Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir, soyez tous bénis par le nom puissant, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup Flamme de l'Éternel, merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup, Nati et Joe. Sois béni, Nati. Shalom à toi, Nati. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus, que la bénédiction de Dieu de Jacob continue avec vous. Nous allons continuer demain à la même heure. On va continuer demain. On va continuer à allumer le feu. On va allumer le feu par le nom puissant de Jésus. Je suis dans la foi. Avant que cette semaine termine, tout ce que les sorciers avaient mangé vont revenir. Tout ton argent que les sorciers avaient mangé, ça va revenir vers toi. Tout ce, Toute ta gloire que les sorciers de ta famille avaient mangé, ça va revenir. Ton mariage que les sorciers de la famille avaient mangé, ça va revenir. Ça va revenir. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alors, soyez tous bénis. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. À demain, même heure, même heure. À demain, même heure. 22h, heure de Paris. Bye, bye, bye. Dormez dans la douille. Oui, oui, oui. Tu vas bien dormir. Ce soir, tu vas tous les sorciers qui t'ont donné des mauvais rêves. Ils vont pas venir. Tu vas chercher, tu vas dire, où sont les sorciers qui me donnaient des cauchemars? Là, je l'ai dit à quelqu'un pour terminer en bonus. Tu vas dire, où sont les sorciers qui me donnaient les cauchemars? Ils vont plus être là. Parce que quelque chose qui était en bas de ton lit a été brûlé ce soir par le feu. Et la vie des cauchemars termine au nom de Jésus. Bye, bye, bye, bye. Soyez tous bénis par le nom de Jésus. Bye, bye.